On dit souvent que l'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et c'est particulièrement vrai pour les centres de contact. Beaucoup de temps, d'argent et de ressources sont consacrés à la mise en place de l'infrastructure sous-jacente d'un centre de contact afin d'offrir une excellente expérience client. Mais souvent les organisations échouent au dernier kilomètre en ne mettant pas le client en contact avec le bon agent. Non seulement cela frustre vos clients, mais cela a également un impact considérable sur votre capacité à atteindre ou à dépasser vos KPI. Genesis est heureux d'annoncer le routage prédictif alimenté par l'IA et basé sur le cloud. Il d'une nouvelle façon de connecter votre client au bon agent. GPR combine automatiquement les données des clients, des agents et des interactions et s'entraîne en permanence avec le dernier ensemble de données pour s'adapter aux nouveaux points de données et s'adapte pour fournir des améliorations progressives et des mesures opérationnelles et de vente clés de l'expérience client telles que la satisfaction client, le temps de traitement moyen et les taux de transfert. GPR est une façon radicalement nouvelle de mettre en œuvre l'IA pour le routage des appels. Il s'agit d'une solution cloud clé en main qui analyse lesquelles de vos files d'attente sont les meilleures candidates pour être optimisées. Une fois que vous avez choisi les files d'attente les plus optimales, en un seul clic, vous pouvez commencer votre essai gratuit de 30 jours et voir les résultats. GPR fonctionne également avec votre logiciel de routage d'appels actuel. Il n'est donc pas nécessaire de le remplacer, ce qui vous permet de maximiser votre investissement actuel et d'en voir les avantages dès le premier jour. Nombre de nos clients Constater les résultats suivants après avoir mis en œuvre le routage prédictif Genesis. Essayez Genesis Predictive Routing dès aujourd'hui pour voir comment vous pouvez mieux connecter vos clients avec le bon agent tout en améliorant vos objectifs commerciaux.